C'est le moment, le moment de la période des questions. Le chef, la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Ma question ce matin s'adresse au Premier ministre. Les familles ontariennes continuent à traiter avec la crise dans les foyers de soins de longue durée. 1792 aînés ont décédé. Six plus de foyers ont perdu des éclosions. La semaine dernière, le Premier ministre qui posait une question sur les soins de longue durée, on a, on a, ce n'était pas un chèque, on a lancé tout outil qu'on a ces foyers de soins de longue durée. Est-ce que le Premier ministre uh, croit vraiment que son gouvernement n'a pas fait d'erreur et qu'a fait tout ce qu'il pourrait faire pour protéger les aînés dans les soins de longue durée Le Premier ministre... Monsieur le Président, je pourrais dire oui, on a jeté, lancé tout ce qu'on pouvait. On a eu des appels sur les occlusions, on a envoyé des gens des hôpitaux, on a eu des inspections plus de... 3 000 pendant l'année précédente. On s'est assuré que les militaires sont venus pour les foyers rouges. Et je peux vous donner une mise à jour le 28 mai. Il y avait 2 289 cas. C'est une combinaison de résidents et de personnel. Le 12 juillet, le cas confirmé, c'est 1144. C'est un nombre élevé, oui. Mais ce qui est de bonnes nouvelles, et on sommes là, il y a encore beaucoup de travail. On est allé de 123 éclosions dans des foyers de soins en longue durée, avec 172 foyers résolus. Il y a 63 éclosions et 238 foyers de soins de longue durée qu'on a résolu. On met toutes ressources qu'on a dans ces foyers de soins de longue durée. Merci. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'ai envoyé, mais il n'y a pas de réponse. Et il y a presque 1 800 personnes qui ont perdu la vie dans les foyers de soins de longue durée. Euh, à cause de la COVID-19. J'ai parlé ce matin à Maureen McDermott, dont la mère réside à, à, à River Glenhaven au foyer de soins à Profit à york Simcoe. où 20 résidents sont décidés à cause de la COVID-19. J'ai commencé à lever les problèmes dans l'état des cas en avril et elle a déposé des plaintes formelles et finalement, on a raccroché le téléphone. Et pendant des semaines, le gouvernement a refusé de prendre la responsabilité de cet établissement. Est-ce que le Premier ministre peut dire à Maureen que son gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait faire pour protéger les aînés dans ce foyer? Le Premier ministre... Mon cœur se brise quand je pense à Maureen et des familles. Personne ne veut voir des décès, peu importe que, si on est du parti orange, vert, du parti bleu ou rouge. On veut résoudre les cas. Il faut s'assurer qu'il y ait assez d'équipements de protection individuelle et on l'envoie tout de suite. On envoie aux hôpitaux pour prendre soin des gens. Des, des foyers. En fait, on a apporté des hôpitaux, on a enlevé le permis, et c'est l'hôpital qui gère tout ce foyer. Et dans beaucoup de foyers, on voit l'augmentation des cas. Mais encore une fois, on fait tout ce qu'on peut sans épargner un sou pour résoudre cette question qu'on voit dans des foyers de soins de longue durée. Et on, on avance. Les chiffres on le montrent. Merci. Question complémentaire, Féna des familles comme Mouine ont demandé au premier ministre de passer au geste pendant des mois. Et il a maintenu le contrôle des exploitants à but lucratif. En avril, quand le premier ministre disait qu'il y avait un cercle, une bulle de sécurité autour des foyers de soins de longue durée, les gens, l'administrateur de l'établissement disait aux reporters :« dit on peut juste isoler un certain plan parce que les gens partent il n'y avait pas à River Glenade une boucle en fer, une bulle de protection. Et le Premier ministre le savait. On, il n'avait pas de bulle de protection. Est-ce que le Premier ministre va demander des excuses et à, à Maureen et dire que c'était un échec pour elle et des milliers d'autres Ontariens? Le Premier ministre, mon cœur est brisé à cause de ce qui se passe avec Maureen et beaucoup d'autres familles. C'est vraiment toute une tragédie. Ce n'est pas seulement ici en Ontario, c'est partout au monde dont nos voisins à l'est de nous, au Québec, et on met toutes les ressources qu'on a dans cette situation. Et c'est vraiment une tragédie. Mais ce qui a lieu depuis des décennies, sous le gouvernement précédent, et le fait que les néo-démocrates appelaient les gouvernements précédents, et on n'avait rien fait, nous, on va réparer le problème qu'on a hérité depuis des décennies. Mais ça arrive à la fin. On va résoudre le problème en avançant et euh, de façon permanente. Tous les gouvernements parlent de ça, mais ils n'ont rien fait. Ils inclut le, le parti de l'opposition qui, depuis des décennies, n'a rien fait. Nous, on fait quelque chose. Question suivante, la chef de l'opposition officielle. Ma question s'adresse au premier ministre. Malheureusement, un corps bisé, ce n'est pas assez pour tous ces aînés qui ont perdu leur vie dans des foyers de soins de longue durée. D'autres gouvernements ici au Canada ont passé au geste de façon précoce pour répondre à la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Et les résultats ont démontré que c'est mieux que l'Ontario. La Colombie-Britannique est intervenue en mars pour euh, prendre le contrôle des foyers de soins de longueur à, à but lucratif qui ne pouvait pas euh, Endurer euh, l'éclosion et, et en mars, ils ont pris le comportement privé. En Colombie-Britannique, on a vu 168 aînés qui sont perdus à la COVID-19 dans des foyers de soins de longue durée. Presque 1 800 sont décédés en Ontario dans des foyers de soins de longue durée. Pourquoi l'Ontario était incapable d'avoir une bulle de protection autour des foyers de soins de longue durée comme la Colombie-Britannique l'a fait Réponse du premier ministre. J'aime comme la chef de l'opposition utilise la Colombie-Britannique tout le temps et j'ai beaucoup de respect pour le premier ministre Organ. J'ai consulté à plusieurs reprises et je continue à, à le faire. Ce que la chef de l'opposition manque, c'est un tiers de notre taille, ils ont commencé un, un mois plus tôt que nous. Est-ce qu'on a appris des leçons Oui. Il faut admettre qu'il avait des lacunes dans le, il avait des fissures dans le bateau. Et moi, j'étais le premier. Et c'est pourquoi on a demandé à avoir une commission indépendante. On a besoin de répondre. On ne veut pas éviter les. Euh, problèmes dans les soins de longue durée. On s'attaque à ces problèmes, contrairement à des gouvernements précédents qui ont complètement ignoré et caché tous ces problèmes. Et je ne regarde pas comme si c'est du profit ou pas. C'est des euh, foyers de soins de longue durée qui avaient les personnes les plus vulnérables, peu importe s'ils étaient à profit ou sans but lucratif. On va réparer le problème. Merci, question complémentaire. Pour réparer le problème, il faut admettre qu'on a un, et le premier ministre ne reconnaît pas, qu'ils auraient dû passer au geste de façon plus... Décisive et rapide, en ce qui a trait aux aînés dans les foyers de soins de longue durée. Pendant des mois, le Premier ministre a ignoré des demandes des travailleurs qui demandaient à ce qu'on prenne le contrôle des foyers de soins de longue durée. Pendant des mois, on a ignoré ces travailleurs. Et le gouvernement a dit pendant des mois que ce n'était pas nécessaire, que ces foyers étaient protégés par une bulle de protection qui n'existait pas et que ces entreprises ne seraient pas possibles sous le système ontarien. C'est ce que le premier ministre disait. L'Ontario n'a pas été un échec pour nos aînés. Pourquoi ce gouvernement n'a pas pris des gestes décisifs que d'autres provinces l'ont fait et a donné le contrôle de soins de longue durée Dans, entre les mains des ex-opérateurs qui sont maintenant enquêtés parce qu'il y a eu toute une négligence. La ministre des Soins de longue durée. Merci et merci à la députée d'en face de cette question importante. En regardant partout au monde, les foyers de soins de longue durée et les gens les plus vulnérables dans notre société ont été touchés de façon tragique par la COVID-19. Il n'y a pas de doute et il faut qu'on reconnaisse tout cela. C'est le fait. En regardant partout en Ontario, même au pic de l'éclosion de la COVID-19, 17% de nos foyers n'avaient pas une éclosion. 70 plutôt, Et la plupart du temps, c'était 80 Et mon cœur est brisé pour chacun qui a été touché par ce virus terrible et les gens les plus vulnérables. Notre gouvernement a agi tout de suite et je sais qu'il y a une narrative. Là, on dit qu'on parle d'inspection du fait qu'on n'est pas passé au geste. Nous, on a passé au geste assez tôt avec certaines des mesures plutôt que d'autres provinces. On a une différence géographique, une différence de population et chaque mesure et chaque outil a été utilisé et continuera à être utilisé. On a appelé les gens des hôpitaux, des équipes d'inspection, avoir du personnel additionnel, l'intégration du personnel, des portails. On va régler ce problème. Question complémentaire finale. Les mots du Premier ministre étaient cela n'a pas été un échec, mais personne ne le croit parce que a, ça a été un échec. Il n'a pas écouté Maureen et d'autres quand ils ont dit qu'ils euh, n'étaient pas en sécurité à River Glen. Il n'a pas lu les courriels comme des femmes comme Cathy Parks qui euh, tiraient la sonnette d'alarme. Est-ce que le premier ministre va admettre qu'en fait c'était un échec, par exemple à Orchard Villa, et va demander des excuses à Maureen et des milliers d'autres familles? La ministre des Soins de longue durée, merci encore pour la question. En regardant les familles à travers l'Ontario, nous comprenons les moments difficiles auxquels ils ont fait face pendant la COVID-19. La COVID-19, ça a été très difficile à bien des égards, et nous reconnaissons cela. Euh, non, vous voyez, nous avons été appuyés. Nous avons pris des mesures un peu partout, de tous les côtés, et nous allons poursuivre les mesures que nous avons présentées. Et nous regardons le financement que nous avons offert dès le début. Pour nous assurer que les foyers auraient plus, seraient plus propres, plus sanitaires, plus, plus, sanitaire, plus d'inspecteurs sur une base de suivi, dès qu'ils puissent se rendre en toute sécurité. En fait, nous voyons on des inspections en personne sur une base régulière en dépit d'une de d'autres d'autres de, de endroits. La vérité, c'est que nous avons pris des actions responsables, décisives, des actions décisives encore et encore et nous allons poursuivre le, le faire. Alors, c'est une priorité de rechercher et de s'assurer que les foyers de soins de longue durée soient en toute sécurité. Merci, M. le Président. Alors, Marie, je m'adresse au Premier ministre. À travers le monde, le gouvernement est en train de réévaluer l'état des services politiques ici dans leur communauté, des centaines de milliers de personnes. Oh ont marché dans les rues pour demander des changements systémiques et des actions pour résoudre le problème du racisme anti-noir et anti-autochtone. Dans moins de deux mois, trois Noirs ontariens sont morts dans une interaction avec la police. Guy Paquette, Diandre Campbell et Keila Sebelia, Tebila et Yoko. Donc, ils ont tous, ils tous avec des problèmes de santé mentale. Ils étaient perdus et devraient être avec nous aujourd'hui. Personne ne devrait mourir après avoir appelé 9 pour demander de l'aide. Qu'est-ce que le plan du prend premier ministre pour résoudre le problème des communautés pour changer les problèmes fondamentaux des services policiers en Ontario. Merci, merci beaucoup. Non, je pense que nous comprenons tous que nous reconnaissons que les services de police et la sécurité communautaire ont changé au cours des dernières années. Les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui et les services policiers dans les communautés sont de plus en plus complexes. Et c un, nous avons euh, un engagement pour résoudre les, euh, les problèmes d'ici aussi. Merci policiers en 2019, le ministère de général et le ministère de la santé a annoncé 18,3 millions de dollars pour financer les services de, pour la santé mentale et, et les services d'addiction. Ça veut dire 6,95 millions de dollars pour les nouvelles équipes de crise mobile qui sont consacrées consacr à cela. Alors, Monsieur le Président, je pense que nous comprenons tous très bien que près de 40 des appels à la publique sont en temps interaction avec des individus qui ont des problèmes de santé mentale ou d'addiction. Il faut faire les choses différemment et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement a pris un engagement très fort pour le service de santé mentale. Merci. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Pendant des années, le gouvernement a ignoré la crise des communautés, que ce soit l'échec des, des libéraux pour agir à la suite des conclusions des rapports ou le gouvernement Ford qui a reculé au niveau du service policier, qui a coupé des millions de lancers racisme, des problèmes d'éducation et aussi en coupé à 100, à 35 millions d'euros dans le financement de santé mentale. S'attaquer au système racisme, ça demande des actions. Et il doit en comprendre une surveillance publique indépendante et il faut mettre fin au fichage. Il faut réduire les déséquilibre entre les réponses plutôt que les investissements très minces dans l'appui aux communautés et la santé mentale et les reculs que fait le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va s'engager à prendre ces démarches qui sont dues depuis longtemps pour résoudre le problème de ce racisme systémique en Ontario? Encore fois, solliciteur général. Alors, le Président, il y a tellement de différentes parties dans cette déclaration que je pourrais approfondir, mais parlons du secrétariat sur l'antirassisme. Il n'y a eu aucun changement dans le budget qu'ils ont fait. Et en toute franchise, ils ont fait des choses assez formidables, déjà, notamment l'arbitrage de partenariat entre le Conseil scolaire Hamilton wentworth et le Centre pour l'inclusion civique de Hamilton pour appuyer les Noirs, les jeunes Noirs dans le 10. Le conseil scolaire du district de Hamilton. J'aurais pensé que vous auriez su cela plus que c'était Hamilton. Nous avons appuyé le conseil scolaire de Toronto et aussi l'associé de dans le sens pour résoudre les problèmes en, respect à, en ce qui est trait à leurs leur problèmes. Et aussi, on a demandé à plusieurs conseils scolaires pour développer des programmes antiracistes pour offrir aux enseignants. Il y a tellement de choses que nous faisons au collège de police pour s'assurer que nos, à de, nos agents de police de première ligne qui font travail difficile dans des moments difficiles, en la formation nécessaire pour s'assurer que nous desservons tous les Ontariens et Ontariennes. Merci. Merci. La question suivante, député. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, Ma question est la suivante. Je m'adresse au premier ministre. M. le Premier ministre, de la semaine dernière, plusieurs ontariens étaient sur le sujet que le nombre de cas de Covid est en chute et que plusieurs parties de l'Ontario pourraient ouvrir. Hier, encore une plus grande partie de l'Ontario, on leur a dit que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, pouvaient rouvrir. Alors, ces nouvelles sont encourageantes pour tout le monde à l'Assemblée législative, mais constituent aussi tous les Ontariens dans ces régions et à travers notre grande province. Alors, ce ce serait aussi un soulagement pour les entreprises qui ont été fermées pendant plusieurs mois et qui peuvent finalement rouvrir et appuyer leur communauté locale. Est-ce que le premier ministre va nous dire davantage quest ce que ça veut dire que ces annonces pour les gens et pour les entreprises de notre grande province? Monsieur le premier ministre, je veux remercier le député de Milton. Comme d'habitude, il fait toujours un excellent travail à Milton. Et, parce que j'annonçais notre plan de rouvrir l'Ontario. Alors, je voulais que mon message soit très clair. Nous appuyons et aussi nous, nous appuyons et on, on va traverser la crise ensemble. Et c'est la raison pour laquelle les euh, chiffres sont en train de baisser. Nous avons annoncé que 24 régions allaient ouvrir la semaine dernière. Hier, nous avons annoncé que sept autres régions allaient maintenant ouvrir, Monsieur le Président. Et nous espérons que dans un à court terme, euh, nous espérons pouvoir euh, ouvrir Windsor-Essex, Toronto et Peel. Nous comprenons. Mais aussi, nous allons toujours écouter euh, les experts de la santé et de la science. Et Nous avons vu les nombres descendre et nous allons voir que les chiffres vont continuer de baisser. Monsieur le Président, nous avions 24 000 tests. Encore une fois, le nombre des cas de COVID sont à la baisse. Merci. Et aussi, complémentaire. Alors, merci, monsieur, merci, monsieur le Président. Je remercie le Premier ministre pour la réponse et, et pour son grand leadership. C'est toujours très encourageant d'entendre que les Ontariens se rassemblent pour s'assurer que l'on peut toujours retourner au travail bientôt, plus tôt je suis très fier de travailler je, aussi je veux remercier le dévouement et le leadership que mes commettants ont démontré, dont ils ont fait preuve pendant ces moments difficiles, Monsieur le Président, mais je sais ceci, il faut garder la santé publique en tête lorsque nous abordons l'ouverture. Le nombre de cas et les tests de dépistage sont des éléments critiques. Lorsqu'il faut en venir à évaluer quelle est la prochaine étape, est-ce que le Premier ministre peut nous en dire davantage sur ce qui a été fait et ce que l'on doit faire pour nous rapprocher de l'étape 2 de nos réouverture à travers toute la province monsieur le président encore une fois, merci, le député de Milton. Je vais être très, très clair que nous nous dirigeons à travers la province dans la bonne direction. En fait, nous, la direction est excès, si bonne que nous avons le plus faible nombre de cas par rapport à n'importe quelle autre région de l'Amérique du Nord, les États-Unis, bon, les provinces les plus comparables, que ce bon, Québec. Mais nous avons le plus faible nombre de cas en Amérique du Nord. Alors, le système fonctionne, Monsieur le Président. Notre plan fonctionne. Les gens appuient le plan et c'est vraiment fort formidable que lorsque les gens vont tous dans la même direction, M. le Président, c'est formidable de voir tout le travail que l'on peut accomplir. Plutôt que de jouer à la politique et des euh, idées à gauche et à droite, j'ai une idée. Alors pourquoi est-ce que l'opposition, plutôt, ne nous appuie pas pour certaines de ces idées, pour venir nous aider comme le gouvernement fédéral, nos, nos homologues fédéraux les libéraux Nous travaillons de concert. Tous les jours, on se parle. Nous travaillons ensemble de voir ce que l'on peut faire. Nous recherchons en plus des EP des euh, de protection individuelle. Euh, on n'a pas besoin de, de, de, de, de chicanes. Alors, lorsque le problème, ça, c'est quelque chose qui, qui a commencé il y a seulement à peine 5-6 mois. Si on travaille ensemble, merci. Ma question suivante, député de Brampton-East. Ma question au premier ministre. Andrew Campbell était un Noir de 26 ans à Brampton. Il souffrait d'une crise de santé mentale, alors il a décidé d'appuyer Il n'a pas survécu à cet appel. Il a été victime de taser et aussi a été tué par la police dans sa propre maison. Deux semaines plus tard, l'agent n'a pas été obligé de répondre à aucune question de la CIU à savoir quest ce qui s'est produit. Et aussi parce que le premier ministre a remis le projet de loi qui aurait exigé que les gens de police participent à une enquête. Et il n'y a rien que la CIU peut faire pour amener cet agent à la police. Alors, donc, euh, c'est un, euh, un échec d'imputabilité. Su ça suffit, ça suffit. On a besoin de justice. Est-ce que le premier ministre va agir maintenant euh, pour réparer notre euh, SIU qui est en défaut et pour euh, mettre fin aux, et que les tueries euh, font l'objet d'une enquête de façon à ce que le justice puisse se uh, faire? Alors, le procureur général. Merci, Monsieur le Président, et merci pour euh, le député de l'opposition. La sécurité publique, c'est vraiment une grande priorité. Nous sommes engagés à offrir aux agents de première ligne les outils dont ils ont besoin, le soutien dont ils ont besoin pour garder les communautés en sécurité. Voilà pourquoi le gouvernement a adopté elle, que la référence la, la loi sur les euh, globales, sur les services policiers pour, pour aider la population entière pour les agents de police de première ligne et les partenaires de la police, et cela offre aussi une surveillance, Monsieur le Donc euh, c'est un, un corps indépendant qui fait du travail euh, pour assurer que les choses font l'objet d'une enquête, euh, sans, euh, et, et donc euh, comme tel, Monsieur, je peux vous dire donc. Mais je peux vous dire que euh, je peux vous dire que le système, et donc et, et est indépendant et qu'il a les outils, donc il va continuer son travail. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. le Président. Ma question est aussi est pour le Premier ministre. Pour, pour une surveillance, on a demandé, et ça a été sans réponse pendant des années, pour des pour des rapports. Personne n'est été en mesure de convaincre ce gouvernement ou les gouvernements libérales que les vies des Noirs, Black Lives Matter, pour changer et, et pour que la loi soit respectée. Lorsqu'on dénie que le problème et qu'on remet à plus tard les solutions, les familles comme Dandre Campbell, The Riches Consumption Packet, et aussi il y a bien d'autres aussi de Noirs ontariens qui cherchent des réponses tout en sachant qu'ils ne peuvent pas se fier à l'UIS pour trouver les problèmes. Alors, ma question est très simple. Est-ce que le premier ministre va s'engager aujourd'hui à faire la réforme de l'UIS et la surveillance de la police en Ontario sans plus de retard encore une fois. Donc, général, merci. Je pense, je remercie le député pour sa question. Et bien sûr, nous savons, nous sommes ajustés sur la façon dont la surveillance se fait, Monsieur le Président. On ne sait pas ajuster l'indépendance, on n'a pas ajusté la nature à distance. Mais aussi, nous avons ajusté les outils qu'ils ont, et nous allons renforcer aussi l'indépendance et la surveillance indépendante aussi à la loi. Donc, ça inclut une, une, une loi indépendante sur les services policiers. À savoir renforcer le PRD aussi, aussi l'agence de plainte pour les services de l'ordre. Nous, Nous sommes proactifs encore une fois. Nous reprenons les pièces laissées par le gouvernement précédent, libéral, et on s'assure que le système fonctionne mieux que dans le passé. La question suivante, député de scarborough gedward monsieur le Président, je m'adresse au premier ministre. Le racisme systémique a toujours existé en Ontario, mais il y en a qui font que commencent à comprendre l'ampleur de, et aussi commencer à intéresser à notre société et nos institutions. Lorsque le système d'école publique a été fondé par Eric and Ryerson, donc incluait les pensionnaires pour les enfants autochtones. cela c'est aussi faisait une ségrégation pour les enfants noirs. Alors, notre système d'éducation était réservé pour les garçons seulement. Le racisme n'est pas inévitable. C'est conçu, c'est appris. Alors, de résoudre le racisme anti-noir systémique en le réglant, Très tôt, va éliminer les obstacles pour le succès des enfants noirs. Est-ce que le Premier ministre, aujourd'hui, va diriger son ministre de l'Éducation pour donner le mandat de l'histoire réelle des Noirs canadiens, que ce soit enseigné comme une partie obligatoire du système de, du programme d'éducation de l'Ontario? Merci, M. le Président. Alors, comme vous savez, donc bien sûr, le gouvernement. Donc, euh, prend très au sérieux euh, le racisme anti-noir. Et comme euh, tout le monde ici, nous sommes été tout aussi préoccupés quant aux événements qui se sont produits au cours des dernières semaines, non seulement à travers l'Amérique du Nord. mais Je vais prendre le député, je vais prendre ses conseils et je vais m'assurer qu'on va le faire suivre au ministre de l'Éducation. En même temps, le député va savoir que le premier ministre a travaillé très rapidement pour avant 2020 pour faire avancer les occasions dans la communauté. Monsieur le Président, je suis certain que le député de l'autre côté va être d'accord qu'il y a des voix très passionnées aussi de ce côté de la Chambre. Nous sommes très impatients de travailler. Comme je l'ai dit, je vais prendre la recommandation très au sérieux et la transmettre au ministre de l'Éducation. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, je retourne au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous avons entendu ici dans la Chambre que le gouvernement actuel ne va pas tolérer le racisme dans son gouvernement. Mais, Monsieur le Premier ministre, l'urgence, c'est vraiment ainsi. C'est ici la vie de gens en dépend. Alors, nous savons que le racisme ne peut pas être éliminé avant que nous comprenions euh, l'ampleur la, euh, du problème dans notre province. En dépit de cette connaissance, le gouvernement continue de sous-financer et de mettre des obstacles dans le secrétariat d'antiracisme. Vous ignorez les outils qui sont en place pour résoudre ce problème. D'autres provinces, comme le Québec, ont établi un comité d'action pour lutter contre le racisme, alors que l'Ontario n'a fait qu'offrir des mots euh, sans vraiment action, des actions significatives. Il faut travailler ensemble pour changer les résultats pour les Noirs, les Autochtones et les gens de couleur dans notre province. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Est-ce que vous allez appuyer la création d'un comité tripartite pour prendre des actions pour les divers rapports qui ont été présentés, dans les problèmes qui ont été présentés sur le racisme anti-noir? Est-ce que vous allez faire aujourd'hui ici, Monsieur le Premier ministre, oui ou non? Alors, ministre euh, de l'Enfance, des services à la jeunesse, alors, merci euh, aux députés pour la question. Ce que l'on a fait ici de notre côté, euh, c'est que nous avons mis en place un nouveau conseil, euh, Jimmy Giovanni, euh, va être en tête de ce conseil. Ça s'appelle le Conseil du Premier ministre sur les Qualités des occasions. Et, et ça sera, se concentre pour s'assurer euh, qu'il y a des mentors pour des individus dans les communautés euh, où, euh, Dans les communautés où on a qu'à faire allusion. Mais il y a aussi un plan d'action, et Jimmy est en train de mettre en place, le conseil est en jusqu'à jeudi pour donner leur nom, pour présenter leur nom, pour faire partie du conseil. Et ça, ça va faire une différence substantielle dans la vie de ces individus, de travailler avec nos partenaires que nous finançons déjà dans le secteur. Nous avons 50 différents membres dans le plan d'action de la jeunesse noire. Monsieur le ministre d'autres ministères financent des groupes dirigés par des Noirs dans l'ensemble qui vont être élargis en conséquence des citatives financiers qui ont été annoncés. Alors jusqu'à 2,5 millions d'euros, nous assurer que nous avons de meilleurs résultats et que nous créons de meilleures occasions pour les députés, des, pour les membres de la communauté. Question suivante. Le député d'Oakville. Monsieur le Président. Alors, donc, Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du patrimoine, des sports, du tourisme et des industries culturelles. M. le Président, alors, lorsque je siège au comité des affaires financières, j'ai eu l'occasion d'entendre des questions de tourisme, des exploitants de tourisme qui de recherchent des investissements, du de soutien pour lancer des initiatives à la suite de la COVID-19. Je sais que le ministre a parlé à des parties prenantes à plusieurs reprises pour entendre leurs préoccupations et qui ont aidé à guider notre ministre. Donc, ministère pour offrir les investissements nécessaires pour soulager l'industrie trans... du tourisme 36 millions de dollars. Monsieur le Président, nous savons que le gouvernement et le ministre entendent les exploitants touristiques. En fait, le comité, Mme, Mme debbie Zimmerman a dit ceci. Je veux commencer par remercier le gouvernement de l'Ontario pour être accessible et de répondre à nos besoins et en offrant pour dans ces temps, moments sans précédent. Est-ce que le ministre peut mettre à jour ce que l'on fait pour aider les exploitants touristiques pour s'assurer qu'ils seront dans la meilleure position possible pour accueillir à nouveau les touristes. Alors, merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Oakville Donc, une question de ces questions sur le En fait, il a présidé avec moi un, un, un comité à Hamilton, Halton et Brent. En fait, il a été un leader dans le comité permanent sur les affaires économiques et les finances et -fait dans le secteur d'initiative en ce qui au tourisme et à l'accueil. Et je dois dire, à titre mon, des députés depuis de longue date, au cours des 14 dernières années, 140 différents présentateurs se sont présentés. Ce comité, c'est sans précédent. Nous avons eu des assemblées téléphoniques. Chaque assemblée, nous avons parlé du développement et aussi du fonds de recouvrement. Nous avons outillé. Nous avons offert 9 millions de dollars pour les festivals qui ne sont pas en mesure de poursuivre, mais on veut qu'ils reprennent en 2021. Et aussi, dans la section du député, 175 000 pour la fondation Trillium. Et aussi, 350 000 va aller dans le financement du marketing à cause du dur travail dans ces régions. Complémentaire. Euh, merci, Monsieur le Président et, euh, Monsieur le ministre. Je suis très heureux d'entendre cela. Euh, je sais que les mesures à l'appui sont très euh, appréciées. Les investissements locaux font beaucoup de travail pour offrir à euh, euh, faire valoir les destinations que l'on peut offrir aux Ontariens et surtout quand l'on peut considérer euh, des vacances à la maison. Euh, avec leurs amis euh, la CEO, aussi l'Association des votants d'Ontario, il y a un comité qui dit ceci, nos efforts euh, sans fatigue euh, sont appréciés non seulement par l'industrie, mais aussi par les milliers de familles et qui sont en train de voter ici aujourd'hui. Alors, donc, est ce que l'on peut dire au gouvernement? Euh, comment euh, on va appuyer les exploitants touristiques euh, pendant la saison touristique? Alors, bien sûr, en ce qui est à l'économie, euh, les plus durs touchés et, euh, et les plus durs, euh, ce sera la culture, du tourisme et l'industrie du sport. Et nous faisons face maintenant à une triple menace euh, sur le bilan financier. Je l'ai dit souvent que nous sommes responsables de la fabrique culturelle de l'Ontario, mais aussi 75 Milliards de dollars en activité économique. Et malheureusement, maintenant, nous faisons face à, à ces triples menaces. D'abord, la crise de la santé. Deuxièmement, la crise économique. Et troisièmement, la crise sociale pour nous assurer que le comportement des consommateurs n'est pas restreint, particulièrement en ce qui a trait au secteur touristique et culturel. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a annoncé 13 millions de dollars de fonds de marketing, 350 000 dollars qui va aller à la circonscription du député. On continue d'offrir cet argent à travers le programme. 1 million de dollars à Ottawa vendredi un million de dollars à Brockville et à Leeds-Granville samedi, 350 000 dollars à Muskoka dimanche. Et bien sûr, Monsieur le Président, je serai à Blue aujourd'hui à Niagara Falls vendredi et que nous d'appuyer notre secteur touristique et les communautés locales. Merci, Monsieur le Président. Merci. Député de Scarborough, Southwest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Monsieur le Président, depuis que le gouvernement a annoncé euh, que euh, les garderies allaient rouvrir, sans jamais parler aux exploitants, aux parents, aux CLCE, ceux qui fonctionnent sur le terrain, les gens qui ont besoin de ce garderie, sans consulter aucune de ces personnes-là, ils ont décidé soudain, avec un avis de trois jours, pour offrir la garderie. Depuis lors, on a entendu les parents qui est inquiet, vraiment très inquiet. Ils sont inquiets de l'avenir de leurs enfants. Nous avons entendu des parents à qui on a dit que ceci, que les taux, vont les on augmenter. On nous a dit que les parents qui payent déjà plus qu'en fait, qui payent plus que leur loyer, donc, on, maintenant vivre les coûts les plus élevés euh, de garderie. En fait, ces frais de garderie ont encore augmenté. On a doute aussi les travailleurs du service essentiel, euh, ceux que le premier ministre appelle nos héros, en fait, des travailleurs essentiels euh, qui sont euh, perdent leur, euh, leur place. On entend des travailleurs de première ligne qui perdent euh, leur euh, place d'urgence de garderie. Monsieur le euh, premier ministre, est-ce qu'on va admettre que le manque de plans euh, nuit à la famille et qu'il qu va relever le financement pour s'assurer que le recouvrement va être plus sécuritaire pour tous. Merci, M. le Président. La réponse. Oui, merci. Alors, vous savez, donc, le ministre travaille très loin avec le directeur des services de santé euh, pour appuyer les exploitants de garderies, comme ils vont rouvrir. On sait aussi que les garderies ont le droit de rouvrir, mais ils ne sont pas obligés d'ouvrir. Ils ne peuvent le faire, que, ils ne le faire que lorsque les travailleurs sont en sécurité. les gens dont ils prennent soin sont sécuritaires aussi, Monsieur le Président. Pour suggérer qu'on n'a pas travaillé avec eux, c'est vraiment tout à fait faux. Enfin, c'est un secteur très important, c'est important pour l'économie et comme nous avons commencé à rouvrir, nous comprenons l'importance des services de garderie pour les adultes qui retournent au travail. Le financement a été mis en place pour s'assurer que les centres de garderie ne, ne vont pas accroître les coûts pour les parents. Monsieur le Président, nous allons continuer de travailler très étroitement avec le secteur pour s'assurer que nos enfants sont en sécurité. Aussi, le plus important, les enfants qui offrent les services de garderie sont aussi en sécurité. The member for University de Thanks, Le député de sure. l'Université de Merci, M. le Président. Pour retour euh, au premier ministre, le manque de plan de garderie du premier ministre, ça fait nuit au, au services de garderie, alors que dans ma circonscription, on a dit que bon. le plan ne, ne réglait pas les problèmes de capacité, ne réglait pas les coûts, euh, les coûts qui sont trop élevés, ou aussi n'offrait pas le financement nécessaire à la dotation personnel. Il y a des centres qui vont, de garderie qui ne vont jamais rouvrir. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment est-ce que qu'on peut s'attendre à ce que les centres de garderie offrir des soins pour les enfants pour permettre aux parents de retourner au travail, ainsi. les garderons ne peuvent pas, même, pas, même pas payer leur personnel. Alors, encore une fois, M. le Président, comme je l'ai dit, donc, nous travaillons très autrement avec le secteur. Et bien en avance de l'annonce, avec que le secteur peut commencer à ouvrir aussi. Je sais qu'un décret d'urgence qui a été mis en place pour permettre aux services essentiels, aux, aux travailleurs de services essentiels d'avoir les services de garderie. Nous avons fait avancer ces instructions au travail avec le chef médical de la santé, avec le ministère du Travail. On a mis des choses en place. Lorsque les garderies peuvent ouvrir, on peut le faire, faire en sécurité. Nous avons exprimé que c'était très important que tous les travailleurs de garderie. Euh, le test, le dépistage, euh, qu'il y ait aussi les, les équipements de protection individuelle soient en place et offerts à, à mesure que nous ouvrons l'économie, euh, comme le Premier ministre l'a mentionné, Il s'agit d'un secteur très important et aussi nous voulons nous assurer que les gens qui offrent le service en réponse. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, question suivante, député dottawa Vénier. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au procureur général. La, le la... décision importante et historique a affirmé que les francophones de tout le pays ont droit à la même qualité d'enseignement que leurs voisins anglophones. Cette décision aide à corriger une inégalité dans la qualité des services gouvernementaux fournis dans nos deux langues officielles. Cette inégalité existe ailleurs aussi, elle existe dans la capacité des Franco-Ontariens d'accéder aux services d'aide juridique en français. Le projet de loi 161 offre la possibilité de corriger cette inégalité. Allez-vous saisir cette opportunité afin de garantir que les francophones et les anglophones aient accès à des services d'aide juridique de qualité équivalente dans la langue officielle de leur choix, peu importe où ils vivent dans notre province? Merci, monsieur. Merci. Le Attorney General, pour répondre. Merci, Merci, Monsieur le Président. Je voudrais hein? remercier euh. la députée pour la question et joyeux anniversaire. We are to work with the nous sommes déterminés nous à travailler, travailler avec le, le frère Guerre la communauté francophone en offrant cet accès à la communauté francophone Le projet de loi 161 pour améliorer la façon dont le système de justice travaille tous les jours pour offrir des services plus accessibles à la justice. Et je suis très heureux que pour la première fois que la première fois que, que le projet de loi va obliger les services de répondre aux besoins des francophones lorsqu'on offre des services d'aide juridique. Dans la proposition a, changé, a proposé ce changement de loi pour s'assurer que les francophones aient accès à l'aide juridique en français. En, par ailleurs, Merci aussi dans le cadre de la loi, la loi renforcer, offrir aussi une amélioration pour s'assurer que les avis soient publiés en anglais et en français. Ça c'est quelque chose qui n'est pas obligé de faire, mais ça ne se faisait pas et on s'assure que ça va se faire. On croit que ce changement va s'assurer que les francs ontariens reçoivent un avis approprié et qu'ils puissent participer, j'en dirai davantage, dans les complémentaires. Complémentaire. Alors merci monsieur le président. Alors, encore une fois, je suis heureux d'entendre de ce que le ministre a à dire concernant les services aux francophones. Je demande au gouvernement d'appuyer mon amendement à l'annexe 60 du projet de loi 161 qui va protéger les droits égaux pour les anglophones et les francophones en Ontario pour accéder aux services d'aide juridique dans la langue officielle de leur choix. C'est vraiment très important que ces droits soient reconnus et que l'égalité soit en place. Est-ce que le gouvernement va appuyer cet amendement dans la révision? disposition par clause par clause. Donc, je, je pense que ce serait un, un très beau cadeau de fête pour moi si vous disiez oui. Général, merci. Donc, monsieur, monsieur, le député pour la question. aussi, l'amendement, l'échéance, donc, c'était l'année dernière. Je n'ai pas encore vu. Euh, Bien sûr, on va passer en revue tous les amendements qui ont été proposés par le parti d'opposition. Et aussi, avec ceci en tête, Monsieur le Président, avec notre engagement que toute personne ici en Ontario devra avoir accès au système juridique dans la langue officielle de son choix. Monsieur le Président, alors, donc, je vais euh, examiner l'amendement. Le comité va examiner le gouvernement va examiner l'amendement avec cela en tête. Et je vous remercie de travailler avec nous pendant, dans le comité de la justice en passant en revue le projet de loi et que l'on passe le close, close, close. Merci, M. le Président. Merci. La question suivante... Merci, Président. Ma question est pour la ministre des services communautaires. Les jeunes sont l'avenir de notre province, mais des communautés désavantagées ont... Euh, du mal à participer pleinement dans notre société, dans notre économie. Nous savons que ces euh, obstacles ne sont pas nouveaux. Et dans bien des cas, la COVID-19 a aggravé la situation à un moment où l'Ontario fait face à certains des défis les plus importants de son histoire. Il faut faire tout notre possible pour équiper la génération future des leaders dans les communautés à travers la province avec les compétences nécessaires pour surmonter les obstacles socio-économiques auxquels ils doit faire face. Ministre, est-ce que vous voulez bien dire un peu plus euh, sur l'annonce du Conseil du Premier ministre sur les qualités d'opportunités et les faits euh, que cela aura sur la province Ministre, Merci aux députés de Willowdale. Euh, notre gouvernement cherche un groupe de leaders divers pour être membre du conseil du premier ministre sur l'égalité d'opportunités, des personnes entre 18 et 29 ans, des adultes avec des compétences dans les organisations communautaires, les organisations à but non narratif, les organisations d'entreprise, euh, présidées par Jalil Giovanni, euh, le défenseur de la province pour les communautés désavantagées qui a été présenté pour le Premier ministre il y a quelques semaines et il va travailler avec le gouvernement pour s'assurer que les jeunes travailleurs, surtout les désavantagés, puissent réussir dans une économie en pleine transformation. Engager avec les jeunes à travers la province pour développer des stratégies, pour répondre aux défis auxquels doivent faire face les jeunes, simplement pour... Faire des études ou avoir accès à un, à un emploi stable. Nous avons travaillé avec les partenaires dans les communautés. Nous travaillons avec le, le groupe de, le plan d'action sur les jeunes noirs. Nous travaillons avec le ministre également des Finances. Merci. Question complémentaire. Merci, Président. Merci, Ministre. Cette collaboration entre les jeunes et les leaders dans notre communauté, nos communautés, c'est essentiel. Un jeune sur dix entre les âges de 15 et 24 ans ne travaille pas et ne fait pas d'études. Il est plus important que jamais de mettre en cause le statu quo et connecter les jeunes avec les emplois, la formation et les soutiens nécessaires pour réussir. C'est pourquoi le travail de ce conseil va être d'une importance euh, cruciale. Il faudra agir rapidement et de manière décisive. Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire plus concernant euh, le, les efforts euh, de ce Conseil pour aider les jeunes à réaliser leur potentiel Ministre, merci au député de Willowdale. Encore une fois pour la question. Merci, Président. Notre gouvernement sait quel a été l'effet de la COVID-19 sur notre province. Mais nous savons qu'il faut agir rapidement pour répondre aux soucis et pour agir. Donc nous avons annoncé un million et demi de dollars de financement pour des organisations comme celles que j'ai mentionnées tout à l'heure qui vont offrir des soutiens urgents dans la situation COVID et répondre aux besoins des jeunes euh, noirs, des, des jeunes, des familles dans la province. Et en allant de l'avant, le Conseil va travailler de manière proactive avec le gouvernement, les communautés les jeunes pour identifier des stratégies supplémentaires pour soutenir les personnes et les jeunes vulnérables et marginalisés pour réduire les effets de la COVID-19. J'aimerais saisir cette occasion pour encourager tous les jeunes qui aimeraient servir de voix pour la communauté, de, de faire demande avant euh, la date limite euh, du 18 juin, c'est-à-dire jeudi, euh, pour avoir la possibilité de, de militer pour la communauté et pour conseiller euh, le gouvernement. Merci. Question suivante, député de windsor c'est ma question pour le leader parlementaire du gouvernement. Président, vous savez qu'il y a de bonnes choses qui sont euh, cultivées en Ontario, mais les gens ne, ne savent pas que ceux qui aident à garantir ces produits agricoles ils n'ont pas les soutiens de base dont ils ont besoin pour euh, se protéger. Il y a des centaines de travailleurs migrants dans le sud-ouest de l'Ontario qui sont tombés malades. Il y a deux jeunes, jeunes hommes qui sont morts et n'empêche que le gouvernement euh, euh, refuse de donner à ces travailleurs essentiels les salaires pandémiques dont ils ont besoin. Quand le gouvernement va soutenir les communautés agricoles pour aider les travailleurs migrants dans le contexte du combat contre la COVID-19, leader parlementaire du gouvernement? Merci, Président. Président, comme vous le savez, nous travaillons de près avec euh, euh, le communauté agricole, un secteur important, euh, dans ma propre euh, circonscription, markham Stoville, il y a beaucoup de travailleurs euh, migrants qui offrent euh, un service excellent pour les Ontariens. Vous, nous travaillons avec le secteur agroalimentaire pour nous assurer que des ressources euh, sont allouées, pour avoir des financements supplémentaires, pour euh, fournir des équipements de protection et pour euh, améliorer la situation sanitaire, hygiénique sur les lieux de travail. En même temps, le ministre du travail euh, a mentionné euh, déjà que plus de 60 visites sur les lieux de travail, pardon, plus de 200 visites avec plus de 60 ordonnances qui en découle. C'est un secteur très important. Nous le traitons de la sorte et nous offrons également des soutiens supplémentaires pour les logements. Nous allons continuer de travailler avec le secteur. Question complémentaire. Député de Sudbury, merci, Président. Ma question également pour le Premier ministre. Le gouvernement échoue vis-à-vis de -vis ceux qui produisent l'alimentation, mais également ceux qui transportent les aliments. Et il faut rappeler le, le rôle essentiel des travailleurs de, au, au détail pour la, les aliments. Et les travailleurs, on leur dit encore une fois, une fois, ils ont simplement un salaire minimal. Et euh, la situation n'a pas disparu depuis la réouverture. Les travailleurs du détail alimentaire continuent de, de prendre des risques pour nous. Euh, la nouvelle norme, euh, avec le, les transformations des lieux de travail, les responsabilités ont été euh, modifiées et retournées à la norme, ce n'est pas suffisant. Il faut offrir des soutiens réels pour euh, répondre à la crise, pourquoi pas aider les travailleurs à bas de salaire euh, pour les aider. Euh, Leader parlementaire, président, nous travaillons depuis le début pour nous assurer que les personnes qui offrent des services aux PME et même les grandes entreprises, c'est pour ça que nous avons réduit les taxes, nous avons amélioré les normes sur les lieux de travail. Et plus précisément, euh, concernant les migrants, nous savons que les, les travailleurs migrants sont très importants pour le secteur agroalimentaire en Ontario. Nous ne pourrions pas faire tout ce que nous faisons dans ce secteur sans l'aide des travailleurs migrants. C'est pourquoi le ministre du Travail, en consultation avec euh, le ministre de l'Agriculture, euh, ont agi rapidement pour offrir des lignes directrices, euh, un financement supplémentaire pour la santé et la sécurité de ces travailleurs très utiles. Et il y a eu plus de 200 euh, visites sur les lieux de travail, 60 ordonnances, euh, plus à faire, absolument. Est-ce que c'est la nouvelle norme? Sans doute, pendant longtemps. C'est pour ça, pour cela que les euh, ministres vont continuer de travailler pour protéger la sécurité des gens qui viennent ici pour travailler pour les gens de l'Ontario. Merci. Question suivante, député de Carleton. Merci, Président. Euh, Président, avant de commencer, j'aimerais. Euh, euh, rappeler euh, ma, ma stagiaire Catherine qui est en train de nous regarder en direct. Ma question pour le ministre des affaires municipales et du logement la COVID-19 et euh, la quarantaine montrent euh, que tout Ontario doit avoir un lieu euh, pour euh, son logement et nous travaillons pour euh, réaliser euh, cet objectif. Le gouvernement a un effet positif pour les Ontariens, non seulement dans la circonscription, sinon à travers l'Ontario. Est-ce que le ministre veut bien expliquer comment le gouvernement a amélioré le financement des initiatives pour le logement et quel a été l'effet des initiatives dans ces euh, périodes difficiles? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Président. Merci à la députée de Carleton pour la question et pour... Euh, ses efforts pour ces euh, euh, électeurs euh, dans sa circonscription et dans la région. Notre gouvernement a identifié comme priorité l'investissement de, de nouvelles sommes dans les communautés, d'être partenaire avec le gouvernement fédéral pour les projets nouveaux. Mon ministère a investi 148 millions de dollars, par exemple, pour aider les plus, plus vulnérables en réponse à la situation COVID-19 grâce au euh, fonds de, de, de réponse services sociaux. Et en 2020. 2021 nous investir plus de 55 millions de dollars dans des programmes comme la stratégie nationale pour le logement et l'initiative pour la prévention de l'itinérance. Cette année, notre gouvernement va en fait investir presque un milliard de dollars dans la stratégie de renouvellement des logements communautaires pour euh, renforcer les systèmes de logements communautaires dans la province pour aider ceux qui sont itinérants. Merci. Question complémentaire. Merci, Président. Euh, merci à l'honorable député pour euh, cette réponse. Vous savez, c'est un effort d'équipe. Et, et moi, je peux défendre les intérêts de mes électeurs parce que je suis entouré par tellement de, de bons ministres, comme le ministre des Affaires musulmanes et du logement, le ministre des Ressources naturelles et de, de la Foresterie, le ministre de, des Soins de la long terme et puis le ministre de, euh, du patrimoine, de la culture et du sport. Nous savons que le gouvernement fédéral. Euh, à renouveler son intérêt pour le, nouvel, pour le logement et à investir de nouveaux fonds. Est comment est-ce que le gouvernement va travailler avec le gouvernement fédéral pour profiter de ces initiatives pour aider les gens à trouver un logement le Ministre des Affaires municipales et du Logement, encore une fois, Président, excellente question, encore une fois, d'une excellente députée. En décembre dernier, le ministre fédéral et moi-même nous avons annoncé la signature de... Euh, de, de la prestation Ontario-Canada 1,4 milliard de dollars. Nous avons été la première province à signer cet accord bilatéral dans le co contexte de la stratégie nationale pour le logement. C'est un bénéfice portable qui va aider les Ontariens à trouver des logements dans leur communauté, euh, des logements qui répondent à leurs besoins, à leur budget. Depuis le 1er juin, 1 600 familles ont déjà reçu directement une aide grâce à ce programme et d'ici la fin de l'année, ce chiffre va augmenter. Jusqu'à euh, peut-être euh, 8200 familles. Pendant euh, la durée de ce programme, de plus en plus d'Ontariens vont pouvoir profiter du programme pour trouver un logement pour aider les Ontariens à bas revenus à rester dans leur communauté de soutien. Merci, député de Davenport. Merci, Président. Pour le Premier ministre, ces trois derniers mois ont été difficiles, mesures d'urgence, apprentissage à distance. Nous savons que le retour à la salle de classe, ce ne va pas être facile cet automne. Les étudiants et élèves vont avoir besoin de soutien à travers de santé mentale, du temps avec les assistants éducationnels et des classes beaucoup plus moins nombreuses qui vont permettre la distance sociale. Ils ont, les écoles ont besoin d'équipements de protection, encore du personnel pour le nettoyage. Mais malgré tout cela, euh, nous n'avons pas entendu parler de, de financement pour les commissions scolaires et les enseignants de première ligne nous disent qu'ils n'ont même pas été consultés concernant les projets de réouverture des écoles avec euh, le chaos euh, dans la réouverture euh, des de la garde d'enfants. Comment est-ce que nous pouvons faire confiance au gouvernement pour garantir une bonne rentrée? Plus de 2 millions d'élèves. Euh, Leader parlementaire, merci Président. Euh, nous sommes peut-être plus optimistes que le député d'en face. Je crois que nos partenaires dans l'éducation ont fait un travail excellent pour répondre à cette urgence provoquée par la COVID-19. Je sais que mes enfants, euh, enfin, la situation n'a pas été idéale, mais ils ont été en, en ligne avec les enseignants euh, apprendre leur leurs faire un excellent travail. Peut-être que je suis un peu plus optimiste, un peu plus reconnaissant euh, pour le travail fait par les partenaires dans l'éducation pour répondre à cette crise. et nous ont conduit à travailler de pair avec enfin le ministre surtout, euh, de, de travailler avec les, les, les intervenants dans le secteur de l'éducation pour qu'à la rentrée, ce sera en toute sécurité et les mesures nécessaires sont adoptées pour un environnement sécuritaire tout en ayant des réponses possibles. Si les, les parents choisissent de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, le ministre de l'Invertitude essaie d'améliorer les services en bande large, nous allons être prêts comme nous avons toujours été, ils n'ont jamais oublié nos élèves députés de... de Ma question, euh, euh, le ministre me parler de, de ressources pour aider les enfants, mais dans le nord de l'Ontario, il n'y a pas accès à la technologie nécessaire. Plus de 123 Ontariens n'ont pas accès à une bande large fiable, dont 70 de travail, euh, vivent dans le nord-est de l'Ontario. Le ministre de l'Éducation parle d'accès équitable à l'éducation. Pour les étudiants dans les zones isolées, James Bay euh, ont des bandes, des, des, un Internet à bande large limité et partagé avec les soins de santé, les services publics et les euh, ménages. Euh, euh, euh, ce manque de ressources, euh, les élèves n'ont pas euh, la technologie nécessaire pour profiter des programmes éducationnels. Comment expliquer aux élèves dans le nord-est de l'Ontario qui n'ont pas accès euh, à, un, ex, à une, euh, un Internet fiable à la maison. C'est quoi, à leur avis, euh, l'accès euh, équitable le, le, ministre, euh, le ministre parlementaire, euh, nous avons euh, tout à fait comme lui, euh, euh, nous savons qu'il qu est essentiel d'offrir un accès équitable. Nous avons beaucoup parlé de la différence entre urbain et rural. Nous ciblons euh, cela comme objectif. Le ministre de l'Infrastructure travaille fort pour euh, développer un plan pour améliorer l'accès à la bande large à travers l'Ontario. Euh, nous le comprenons. C'est pour cela que le ministre de l'Énergie euh, s'assure de. de d'une baisse des taux d'électricité pour mieux répondre à la crise. Nous savons que la crise est quelque chose qu'il qu faut essayer de gérer gérer notre réponse. Nous travaillons avec les commissions scolaires dans le Nord de l'Ontario pour que les élèves, que ce soit virtuel ou que ce soit les bus ou le retour à l'école, pour que ces élèves aient les meilleures chances éducationnelles. Il ne doit pas y avoir de différence entre le Nord et puis les gens dans les régions ailleurs. Next question question suivante, député de Sarnia Lampton. Merci, Président. Ma question pour le ministre de, des Ressources naturelles et de la, des forêts, je suis fier que notre gouvernement surveille activement les faits de COVID-19 sur l'économie et le soutien pour nos travailleurs dans le secteur euh, des forêts, un secteur critique pour l'économie, plus de 18 euh, milliards de dollars et euh, des emplois directs et indirects, 155 000. C'est très évident. Euh, donc euh, euh, l'utilisation de, de, de, de, de l'utilisation, l'offre des produits euh, Essentiel dans le contexte de COVID. Comment est-ce que le gouvernement soutient le secteur qui est au cœur même de cette grande province Ministre des Ressources naturelles et des Forêts, merci, Président, merci aux au députés de Sonia Lampton. Nous ouvrons progressivement en sécurité la province. Nous faisons tout notre possible pour soutenir les entreprises, protéger les emplois. Nous savons quelle est l'importance du secteur des forêts et le rôle critique joué dans les économies, surtout dans les régions du Nord. Nous avons donc agi rapidement pour identifier le secteur des forêts comme un service essentiel. Récemment, j'ai enfin, terminé des consultations avec les leaders du secteur. Nous avons discuté des soucis dans le contexte de l'ouverture de l'économie, dans le contexte COVID-19, avec les lignes directrices des médecins hygiénistes. Nous travaillons avec les partenaires pour savoir quest ce qu'il faut faire pour protéger l'économie et aider les gens de Et je vais dire plus dans les questions, dans les réponses complémentaires. Question complémentaire, merci, Président. C'est excellent de savoir que le secteur des forêts souvent le leadership, répond à l'appel pour faire face à la COVID-19. Les entreprises forestières ont euh, fait d'eau de, de, de produits et, euh, aux hôpitaux et ont euh, beaucoup contribué à euh, répondre à cette euh, crise. Nous, euh, en tant que gouvernement, nous voulons protéger l'environnement, être des intendants responsables euh, de notre environnement, euh, garder l'environnement sain pour les générations futures. Le secteur travaille fort pour euh, avoir une gestion durable euh, des forêts pour le bien-être de l'écologie et de, de, de l'environnement. Comment est-ce que nous aidons euh, et contribuons euh, à la protection euh, et la durabilité euh, des forêts et de l'environnement? Merci, Président, et merci aux députés de Sonia Lambert. Notre secteur a répondu à l'appel et notre gouvernement le fait également. Euh, euh, pour assurer la durabilité des forêts avec le, le reboisement, un principe clé de la, du système de gestion des forêts en Ontario. Notre gouvernement a alloué 3,5 millions de dollars pour aider avec des mesures protectrices pour les, les travailleurs qui, qui vont planter les arbres cette saison pour aider le secteur à élargir les services existants et modifier les, les procédures pour que ces personnes puissent travailler dans un environnement sécuritaire dans le contexte de COVID. Avec ces mesures, nous garantissons également que 70 millions d'arbres vont être plantés dans les forêts. Pendant cette période sans président, notre gouvernement s'engage à soutenir le secteur des forêts et les communautés qui en dépendent en protégeant les travailleurs et euh, le, le secteur, l'industrie et en garantissant la sécurité des travailleurs. J'espère que l'opposition va être de notre côté pour euh, faire ces efforts. Merci, député, euh, député de St. Catharines, question pour le Premier ministre. Il n'y a rien de plus important qu'une qu famille, qu famille qui sait que leurs êtres chers sont, sont, sont bien soignés. Et à St. Catharines, la mère de Jennifer reçoit des aides euh, à la maison. Elle craint que les, les soins euh, ou le, le, le fournisseur de soins euh, à but lucratif euh, n'observe pas bien les lignes directrices pour les équipements de protection. Il n'y a qu'un euh, équipement pour la personne qui vient chez ma mère et peut, elle peut aller à dix euh, domiciles différents. Ça représente euh, ce que peut Mettre un employé d'hôpital. Est-ce que vous seriez à l'aise euh, en sachant qu'il euh, y a pers des personnes qui viennent chez vous, euh, personnes qui visitent des, des domiciles différents et gardent les mêmes équi équipements Vous seriez à l'aise avec cela, ministre de la Santé Merci à les députés pour les questions dans le contexte de notre plan intégral pour les communautés plus saines et pour mettre fin aux soins dans les couloirs, nous modernisons notre système des soins domiciles et communautaire pour le 21e siècle. Cela dit, nous savons que les gens qui doivent aller visiter ces différents lieux, des infirmiers ou euh, des aidants personnels, nous savons qu'ils ont besoin d'équipements personnels pour se protéger et pour protéger les personnes dont ils ont le, leur responsabilité. C'est un des problèmes que nous essayons de gérer à travers cette crise. Nous voulons nous en d'avoir un, des, des, une offre sécuritaire d'équipements. Il y a des entreprises en Ontario qui, qui euh, sont en train de fabriquer des, des blouses, des masques et autres, tout le reste et nous offrons euh, des, des masques aux fournisseurs euh, pour les aidants à domicile. Si ces personnes ont besoin de, de, de, de, de, de fournitures supplémentaires, ils peuvent nous appeler et ils vont les recevoir en 24 heures. Alors, ça ne devrait pas être nécessaire qu'une qu aidant euh, euh, mette le même masque pour des visites multiples dans des domiciles différents. Nous avons dit que nous voulons protéger la santé et la sécurité de tous les Ontariens et nous continuons de le faire, surtout avec la provision des, des, des équipements de production pour les fins de la pandémie. Merci beaucoup. Ça nous amène.